Thank okay. you. Je m'appelle Emric Baquet, je fabrique des handpans dans le Vercors. C'est un instrument que j'ai découvert sur Internet au début des années 2000, qui m'a interpellé, parce que c'est un son unique. Cet instrument s'est représenté à moi dans une période de ma vie où j'étais, comme le veut l'expression, en quête de sens. J'ai réorienté mon mode de vie et ma façon de vivre mon quotidien pour que ça corresponde à mes valeurs. Ce qui m'a interpellé dans le son de l'instrument, c'est le spectre sonore très spécifique de cet instrument, c'est-à-dire que c'est une percume et c'est harmonique, donc il y a cette communication entre les notes qui propose vraiment une ambiance unique. De tout temps, il y a eu des instruments de musique, même si j'ai jamais, moi, poussé ça à un point pour pouvoir dire d'être un artiste. La musique et les, musiciens, les instruments de musique ont toujours fait partie de mon parcours de vie, en tout cas. J'ai eu des touches à tout dans pas mal de corps de métier, dont la chaudronnerie, donc en plus l'aspect technique m'intéressait. Et c'est en fait mon entourage à cette époque-là qui m'a poussé à me dire « mais euh, t'es sûr que ça là, c'est pas un projet qui te, qui te branche, quoi tu veux pas essayer de te lancer pour en fabriquer ?» Parce que euh, moi j'osais pas trop me l'avouer en fait. Du coup je suis allé voir ce fabricant, ce pote, et je lui ai dit « écoute, j'ai envie de me lancer, je veux apprendre, est-ce que je peux venir à l'atelier devoir travailler pour apprendre ?» J'y vais, j'achète des morceaux de tôle, je commence à faire des outils, puisque les outils n'existent pas, donc il faut détourner l'outillage pour arriver à envisager de faire sonner un peu la tôle. Ça a pris deux ans avant que je commence à obtenir du son avec, avec une tôle. Ce qui est compliqué, c'est que le matériau n'est pas fait pour faire un instrument de musique. Les phases de fabrication sont pas faites pour le matériau, ou les matériaux, puisqu'il y a plusieurs approches possibles. Il y a des milliers de coups de marteau sur un instrument, donc autant de façons de modifier ce qui va arriver à la fin. Et à la fin, on obtient quand même quelque chose qui fait un instrument sonore, harmonique et harmonieux. C'est aussi ce qui est beau dans, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'en faisant deux fois la même configuration, j'aurai jamais deux fois le même instrument. Quand j'ai fait appel au réseau de connaissances pour trouver un lieu pour faire mon premier atelier, un des porteurs de projet dit ici à la Jolie Colo, qui est un des facteurs de Redou les plus réputés dans le monde, je pense, il a répondu et m'a dit bah, « nous on est sur un projet, on est dans le Vercors, si tu veux venir voir ?» Et quand je suis arrivé ici, bah, c'était juste féerique. Le cadre, le lieu, le projet global, ça correspondait à plein de choses qui faisaient écho à mes envies. Je me balade tout seul, c'est rare quand j'ai pas un instrument sur l'épaule pour m'accompagner, me poser quelque part. Je les garde un certain temps, je les joue, je les patine et je les essaye de partout en fait. Donc je peux aller aussi bien dans la forêt contre un arbre pour voir comment ils sonnent, dans la cour du lieu ici, dans les couloirs des fois je joue aussi un peu partout. C'est mon environnement de vie donc ça participe aussi à ce que je fais dans mon quotidien, donc dans la matière probablement. Quand on a la chance d'en entendre un en direct ou de le jouer sur soi, on a euh, de la vibration, on ressent vraiment l'instrument en fait. Il n'y a pas que le son, il y a aussi la vibration physique. Une thérapeute, la première fois qu'elle est venue à l'atelier, j'ai fait sonner l'instrument sur ses genoux, elle a fondu en larmes. Le son l'a vraiment touché. On voit que l'instrument touche les gens, quelle que soit leur, euh, leur appropriation, quelle que soit leur connaissance musicale. Les gens essayent les instruments et même lorsqu'ils ont, eux, une envie très précise, il y a un instrument qui les touche particulièrement, ça les perturbe. Et c'est assez chouette, ça aussi, parce que c'est vraiment comme des rencontres entre personnes, quoi, avec un objet, mais c'est des rencontres quand même. Ça fait la balance avec justement tous ces moments où moi je peux être physiquement en souffrance face à la matière, parce que c'est assez physique, il y a beaucoup de gestes répétitifs avec énormément de frappes la plus belle partie du scénario, de proposer de l'émotion avec un objet. Et quand je vois ce que ça donne au final et ce que ça propose aux gens, et comment ça les touche, une part de magie en fait, un peu là-dedans.